Ça consiste à définir une solution et pour ça il faut d'abord poser clairement le problème. Donc vous allez commencer par formaliser le contexte en définissant les objets manipulés par le simulateur. Ici la fusée, vous allez définir les règles. Par exemple le fait que la vitesse augmente de 1 avec la gravité et diminue de 1 avec la poussée quand le moteur est allumé puis vous formaliserez le problème à résoudre avec les critères à atteindre et ensuite vous proposerez une méthode pour modéliser la fusée puis le pilotage. Alors le premier enjeu pour vous, ce sera pas de programmer, ça sera de convaincre le client que votre solution est fiable. et Il est très important que votre présentation soit très claire pour qu'il ait confiance et qu'il vous passe le marché.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 Et ensuite, vous devrez identifier les différents événements et dire ce qu'il se passe pour chacun de ces événements. Par exemple, vous devrez décrire ce qui doit être fait au démarrage, au drapeau vert et au début de chaque partie. Vous devrez également indiquer ce qui se passe quand on appuie sur la flèche haute ou que la fusée touche le sol. Donc, vous devrez donner la liste des variables, leur état initial. Et puis, vous pourrez faire un diagramme fonctionnel pour décrire le fonctionnement d'ensemble du simulateur. Si vous voulez choisir autre chose, vous pouvez. L'important, c'est que votre description soit claire, en particulier pour la présenter au client. Allez, bon courage